Que le Seigneur bénisse. Oui, que le Seigneur bénisse. Oui, Esaïe 8, verset 13-14. La Seigneur dit pour nous. Esaïe chapitre 8, verset 13-14. C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un, un piège pour les habitants de Jérusalem. Un rocher. De scandale, scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Pour les deux maisons d'Israël. Alors, deux oui, maisons, c'est deux royaumes. Oui, Judas. Qui est égal un seul grand royaume. Oui. Oula? Un piège. ouais un je texte te répéter dans Romains chapitre 9. Dans Romains chapitre 9, verset 31 à 33, vous avez ben, le même texte à répéter. Dans Romains chapitre 13, chapitre 9, excusez. Romains chapitre 9, vous avez un document là. verset 31 à 33. Pour ouais non, verset 31 à 33 trois encore pour nous parce tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement Selon qu'il est écrit, voici je mets en un sillon Alléluia. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale Et celui qui croit en lui ne sera point confus Amen, on nous dit amen. amen Yes premier rocher, nous avons parlé de un rocher à travers les âges un rocher à travers les âges, on était capable de un rocher transdispensationnel. C'est ça, on dit un rocher à travers les âges. Un rocher transdispensationnel. On parle de rocher Dispensationnel Yon rocher Qui traversait Toutes les dispensations Est-ce nous là? Chaque dispensation Yon Les genyens Yon aspect physique Mais toujours le même rocher Nous là? Et ça aurait rocher trans dispensationnel. Même Jean, la foi est trans dispensationnel. Nous te hier hier soir, la foi est trans dispensationnel. Et la foi, mais la foi n'est pas éternelle. La foi a commencé depuis non Adam. La fini juste dans le millénium après le ré millénium. Et mon dans le rey a péri d'avoir que pas quoi. nous Et ça fait texte à dit La foi est une Femme assurance Et une démonstration Il dit et, et Il dit la foi Il est impossible Sans la foi il était possible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Maintenant, nous parlons de la deuxième présentation au chien. C'est la pierre au chien, ça, Il fut la pierre d'achoppement pour les Juifs lors de sa première venue, il fut la pierre d'achoppement. Pour ils dit il fut parce que il y a passé déjà. il sera. Ouais, ouais, il sera. Mais ça, c'est, il fut la pierre d'achoppement pour les Juifs lors de sa première venue. T'as d'aime bien? Le prophète Esaïe, chapitre 8, verset 13-14. T'es grand oué. Ouais. Prophète, t'es grand en Gen problème en Israël Qui problème qui problème en Israël Le Seigneur a besoin, Israël, pour le consolider, pour le faire en tant que nation par la foi. Ce prophète a prophétisé. Et ça fait dans le chapitre 8, Esaïe 13, 14 là. L'éternel demande. Le prophète Esaïe, excusez, oui, par la bouche du prophète Esaïe pour le dire à Israël, quoi est dans moi Il dit, c'est de, l'éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est en lui que vous devez craindre, redouter. Il sera qui ça? Un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Elle dit qu'on a de sanctification. Alléluia. Il dit, c'est oui. dans l'éternel là, dans vous, On a, on Israël chercher Dieu par la foi. Israël a cherché le par les œuvres. Alléluia. Tandis que la loi, depuis l'homme t'est créé, nous parlons de ça en l'être fait pour elle. La loi, ça te lié. L'homme avec bon Dieu, c'était la loi de la foi. Depuis ce temps. Croyez dans lui. Même l'homme ne peut pas comprendre. Croyez dans lui. Même l'on pas ouais yes. quoi dans lui. Yes. Et pas bah, et bah dans le sentiment non? Yes. La foi n'est pas de sentiment. Yes. La foi est de l'esprit. Si c'est ça le senti, ou pas pour koué bon Dieu. C'est l'offre une koué pour la foi, l'esprit ou une yes. in la baye <inaudible> sentiment quelque nous Donc, la loi de la foi. Depuis l'homme, Dieu t'a créé. L'homme. Comment l'homme t'a fait comprendre? Je ne vais pas rentrer dans le domaine. Mais il dit: puis boire ça et puis boire la vie. Ça et puis boire l'âme de la connaissance du mal. Pas manger ça, etc. La foi, oui. Donc, Christine, dans béni, venu. Nous là? Amen. Mais quand nous là, bon Dieu, où ouais, Israël? Bon fréquence, dans col. Bon, il dit, pour fréquentité Israël, si je ne pas dans le pied, je ne suis devant la gang. Où est-ce que l'homme toujours a tendance à faire ouais, procès à ah, bon Dieu? Ah. Et bon Dieu, qu'on est d'accord pour le l'homme en procès. Ou pas son, je te dis, ciel, écoutez. Terre, prêtez l'oreille. Vous ne voulez pas avec nous, pas les bibes, non? Il dit, l'homme, moi, créé. Il dit, une bourrique, là, qu'on mette. <inaudible> Chien, qu'on mette. Bœuf, <inaudible> là, qu'on mette. Mais il dit l'homme, principalement plus avec Israël, il t'en a fait. Il dit Israël, pas qu'on aime. Il dit ma en procès avec eux. Et depuis elle entre en procès avec Israël, pas qu'il un monde sur la terre. Parce que Israël, c'était figure l'humanité pour lui. Que l'église a béni, Donc, en quelque sorte, bien aimé, pas mieux. Israël ils vont côté. Israël a fait fréquent. fait, fait poster sur mon Dieu. Bon Dieu dit, finalement, si et seulement si, nous ne pas un piège d'achoppement pour Israël, l'abgéhem. Qui ça Israël Israël dit, bon Dieu parle à lui-même. Il n'a pas dans la foi, il well. oui, oui, oui. Même avec toute notre nation oui. Vous Bon dit Israël, il pas besoin de vous. Il pas besoin de Il Il dit Israël, on il quoi? Il dit qui sont manqués. L'autre est dans le désert. Il dit rappel pour vous rappelle, l'autre est dans le désert. Pendant la, pendant la nuit, Mets ton colonne de feu qui Pendant la journée, mets ton nuage sous tête. Pour ne pas brûler. Ou malade de guéri. Ou grand goumbo à la Ou soif de l'eau. Ou de l'eau. Ou besoin de viande. Ou besoin de manger des oiseaux. Un bon oiseau, un bon poisson. Vous mettez le rad qui sont pas Pendant 40 ans, quelqu'un avec soulier dans pied. Vous avez grandi sous vous, vous avez grandi. Vous avez grandi, grandi. Pas de taille dans le désert. Pas de compagnie. Pas de modiste dans le désert. Vous tout toute forme qui grandi sous mais ça me fait pour vous, ou pas pour vous, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous vous dis, je vous à je réponds. je vous je je vous je vous je vous je vous je dis, je vous vous Vous ne comprenez pas, vous demandez ça, ne pas Bon, finalement, ou sans vous ne vous soin. Vous ne demandez moi, niveau, il et e, ou il y a besoin choses qui sont faites, marcher devant nous. Sinon, et besoin. L'éternel dit, nous ne pouvons pas faire pour Nous ne pas ne Nous ne pas faire Nous ne pouvons pas Nous pas ne pouvons pas Nous pas faire ça. ça. ne Moïse, les a fatigué. Moïse, Moïse dit, moi nouye Mais Dieu que m'a servi, même si nous parlons de tandem, il vous suscitera à un prophète. Comme moi. Vous l'écouterez. Nous pas obligé de tandem. y a là, Israël dit, il a pris quoi yo? Israël a fait baudet, il a fait poster sur mon Dieu Mon Dieu d'Israël, Qui sauve les mêmes Au moins des moi, Il dit non, nous ne sommes pas satisfaits toujours Nous ne sommes pas satisfaits toujours Est-ce qu'on l'a bien aimé Koudia, Finalement, l'éternel dit bon Ça va faire pour nous je vais aller, je vais descendre, je vais venir, nous physiquement comme dernier moyen. Si et seulement si. Nous pas nous perdre des moyens. Et l'État ne peut jamais venir son pied et la pied pour nous. Parce que nous sommes fréquent. Est-ce que l'église a là? des pour fréquent, l'éternel prend pied à vous, vous entendez? Des pour fréquent, vous prendre pied à l'éternel. Amen, amen, amen, amen l'église a. Oh, il n'y a pas de fréquent pour prendre pied à l'éternel, non? De pour fréquent, vous prendre pied à l'éternel. Parce que si l'on ne pas attendre, on peut en piège là. Et bien là, il est pèler. L'homme doit fréquent, l'homme doit maner. Quand tu ne parles pas là, l'éternel est piègé, il l'apprend. Il l'apprend piège dans le palais national. Il piège dans pas primature. Il l'apprend piège dans le palais de justice. Il piège dans le palais. Il piège dans tout ministère. Et il piège gardez pour bandi au côté pas la voix là des pauvres fréquents amen amen la piège en dans l'église pour pasteur fréquent yo, pour pasteur soumon pour pasteur gros collecte pour y a piège l'on pas nous prendre en piège là et eh ça ou les pieds d'achoppement, pieds d'achoppement, son pied ou pas qu'on fait, ou pas qu'on côté lié. ou pas qu'on recule, tandis que l'il a la frappe ou la blessé, ou la travailleuse, amené du Eh ça ou les pieds d'achoppement, Yon a un scandale. Ou aché scandale à l'or, et l'on sur le croisarel, ou pas qu'à comprendre et puis ou avili. Ou a parler mal, ou avili, ou pas qu'à attendre, ou pas qu'à comprendre, parce que les dépassons sont piège liés. Amen l'église là. Après qu'on est l'église, captant. Bon Dieu, c'est grand monde est lié. Vous ne pouvez pas descendre dans le plan. Vous ne pouvez pas descendre dans le caprice ou dans le coquin. Vous ne devez pas descendre dans, dans le Amen. Vous dans l'incrédulité. Amen. Nous le Nous dans l'incrédulité. Vous ne Nous si pas descendre dans détails. Nous ne pas descendre détails. pas Puisque Yassouane de Dieu dans Matthieu 1er, il dit, il va reléguer Emmanuel, qui se vit Dieu avec nous. Mais quand il y a Israël, il a besoin de mon Dieu descend mais mon Dieu descend Mais pieds d'achoppement, mon Dieu descend Mais pieds d'achoppement, mon Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi Mais pieds d'achoppement, mon Dieu. Mais mon Dieu descend. Mais problème non. mais problèmes non. Mes têtes chargées. Mes tracas. Tra Mes vont faire mal là. Mes dents font mal là. Oh! C'est plus gros malais. L'homme qui a eu les bon dieux mettent comme pierre d'achoppement les bon dieux t'en piège. Ah. Quête. Mais yes! yes! <musique> yes! yes! pas vous, montez la tête, là. Sodome est mort. a fait fréquencité. L'amour ne parler pas en pile. L'amour dit pas vivre comme ça. Vous ne tout à l'heure, garçon, garçon. L'amour de Dieu ne va pas aller Il dit Sodome. Il va beaucoup comme ça. Oh, Sodom, si mon dieu s'est C'est avec femelle va Aïe, aïe, aïe. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si nous avons supporté. Nous avons supporté, nous avons supporté. Nous avons supporté, nous avons supporté. mettez mes amis. Même si je mourrais à présent, faites-moi. Je mourir pour la vérité. Où est l'éternel L'éternel n'a pas de problème. Son garçon prend 50 femmes. Mais bon dis bon, bon, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Mes amis, l'humanité attendait. Haïti attendait. Canada attendait. Puis aïe aïe aïe. L'éternel de trois problèmes. Son garçon ou presque toute femme. Si tu as trois trop de problèmes, Salomon ne t'a pas sauvé. David ne t'a pas sauvé. Je ne sais pas si Amen. Jacob, tu un problème. Jacob, tu un problème. Est-ce qu'on y Amen. Mais ça ne pas te garder. Jésus moi Jésus Je ne pas dans les Etats-Unis. Il dit pasteur, oui, on elle, oui. <rire> <rire> est tel tel monde qui même. On dit son femme ou un garçon pour moi. Naturel. Naturel. Naturel. Naturel. à dit que là, Dieu n'a pas un problème. Son femme, regardez, il y a plusieurs garçons viennent côté répondent. répondre. Dieu a donné pas ça m'était tracé. Et eh bien ça me le pour N'attendez pas que vous oui, oui, oui. vous enlèvez. Oui, oui, oui. où... <laughs> <laughs> <laughs> vous îles, vous enlèvez. Ou là, c'est Vous oui, oui. vous oui, oui. Vous trop. un un goûter deux trois mais on prend trop. Là, l'éternel n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Mais il n'y pas de temps. Mais là, le problème est à Sodome. Et là, il regarde a de Des gros babes. Des gros souffles. Des gros pots. Des pots raides. Hein? Parce que monsieur, n'a pas excusez-moi. Na excusez-moi. D'après ça, me pour fia soit pour garçon en raide. Même si je ne suis pas d'accord, Mais je dis mais je vous je je me je je je Attendez, est-ce que nous là? Amen. Ou sous l'évangile là? Amen. Ou sous l'évangile là? Amen. Oh, regardez, l'amour la, de Dieu, voyez, vous voyez, là, de Dieu descend, pas, il prend patience avec eux. il dit, vous ne pas vivre comme ça, d'après un principe naturel là, un garçon, une femme, une femme, un garçon, pas de bête là-dedans, pas de garçon, un garçon. Monsieur, pas de garçon garçon, pas de femme à femme non. Ça, c'est éléments qui forme ça. Kaiti élément. Tim malin, hein? Eric Mette ça. Même sous le de la science c'est un organe qui nous déformé. Il y a des des lesbiennes né. Et pas vrai. C'est diable au et C'est diable au un problème psychique lié, un problème mental lié. Et diable, comme aux hommes. Et diable, vous gâte comme aux hommes. Et diable, vous attaquez au monde. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu là pour le temps, nous. L'amour de Dieu là pour les, pour le temps, nous. Pour l'aboué message, Amen, amen. Tant que l'amour de Dieu a aboué message, tant que. Sodom qui m'a fait fréquent, bon dieu, Je dis, dit, si bon dieu ça, qui va nous vivre comme ça, s'il est pour le descendre, nous faisons des avec à vel, s'il est capable de descendre, nous fais lesbier à vel, s'il est femme avec dans N'a fait pédé à Zavelle. Mais c'est là le Père, le Fils et cet esprit de le Saint-Esprit descendant. C'est Sodom qui va y aller, lui. Et Sodome a gommé, va y aller. Et puis, l'Éternel descend dit passé car Abraham. Amen. Amen. Pied d'achoppement, oui. Pied d'achoppement, oui. Pied De pour fréquent. De pour fréquent. Et Pierre d'achoppement. Et Jésus, oui. là, Il n'y a pas d'Abraham Abraham en toi. Parce que Abraham connaît. Il faut le révéler le complet Abraham. Pendant Abraham et Chita devant la Kylie. Monsieur a communiqué. Le, pendant monsieur a communiqué, communiquer, monsieur l'a tati, il sortit de présence devant nous. Il faut sortir de la présence, oui. Il faut qu'on sorte de la présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, il faut qu'on soit présents, présence. Oui, Abraham soit présents. présence. Le levée, dit, trois personnages. Même hauteur, même grosseur, même couleur. Amen. Ma besoin de un détail. Détails, un pile. Mais Abraham finit de recevoir. Il dit Abraham, vous connaissez. nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, veux voulez nous, vous voulez nous faire ça, avec nous. Je dit nous, si nous sommes bon Dieu, vous voulez descendre. Descendre, ou après, si vous ne pouvez pas faire pédérasser à bon Dieu. Monsieur, ça pardon, monsieur, pédérasser, sortir, oui. M'a dit, monsieur. Monsieur, il n'est pas même. Il va pas bon même, non? monsieur moi moi moi, moi pas comme plusieurs filles même moi elle me coucher beaucoup madame moi genre sa belle goût comment ça agréable ah. lorsqu'on m'a demandé de moi passer mes sous lit n'a parlé ou m'a appareil lui mais ami na excusez -moi. madame elle va excuser moi et marium marier Ça, c'est agréable. Agré <rire> <rires> Monsieur, je ne peux pas comprendre ça pour nous coucher pour nez. Et puis, même appareil là, même vege là, nous avons en Je ne peux pas comprendre comment nous sommes baisser quoi pour ne pas être derrière. Excusez-moi, mais ça veut dire qu'il qui est n'y pas ça. Mais je vais expliquer. pas d'accord. Ché, pas d'accord. Cochon, pas d'accord. Cabri, pas d'accord. Malbeuf, pas d'accord. Lui n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Porte pas d'accord. Tique pas d'accord. Il ne n'est pas d'accord. Giraffe Il... n'est pas d'accord. Tique pas d'accord. Lui n'est pas d'accord. Mes amis, excusez-moi. Je ne suis pas prêcher mes amis. Je ne suis pas mes nous. Je ne pas Même pas de choix. Je amis. mourir dans je ne suis pas capable de prêcher mes amis? Il n'y pas, pas, pas, pas problème, n'a pas de race, mais les amis. là. Vous plus que... vous parlé, vous si je ne parle pas, je ne parle pas. Si je ne parle pas, je ne parle pas. Si je pas, Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes, mes côtés Abraham vit trois personnages. Et puis Abraham n'a pas avec eux. Pendant, pendant Abraham n'a pas route avec eux, Saint-Esprit dit. Puisque Sodome est mon papa, je n'ai pas besoin pareil parce que le pape un pape. Abraham est un parce que je suis un pape. Et puis, le Saint-Esprit fond, un Dieu. Il a Sodome dans la barrière, l'eau comme gros chef dans la barrière. barrière ville là a deux hommes. Il dit, côté nous parles, il dit, nous venons visiter la ville de Sodome et de Goma. Des hommes. Nous venons visiter la ville de Sodome et de Goma, oui. Et puis, il dit, quand nous sommes nous, sortis bien loin, juste dans la chaîne de Mabari. Nous sommes sortis bien loin, bien loin, bien loin. Nous pas cadeau, mais nous venons visiter la ville de Sodome et de Goma. Lodi, dit, bon. Et visite nous, même pas quitter nous dehors. n'a avons pris Monsieur nous, la. Monsieur dit, dit non dans la rue, n'a avons pris dit non, l'autre dit non. D'après coutume, non. Il va pas bon pour être dans la rue. La rue n'est pas bon. Il n'y a pas d'insécurité. Yeah. Monsieur dit, dans la rue, nous avons pris yeah. L'autre dit, soit jamais, même pas quitter nous, nous dans la rue. L'arrière n'est pas bon. pas bon. L'autre dans Lesbienne qui est l'arrière. Massissique dans l'arrière. Pierre d'achoppement. Nous yeah. avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons ça Nous de temps Nous là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous avons là. Nous Nous avons Nous là. simplement. Yeah. Oui. Oui, monsieur, où l'eau supplie à tout cœur? Monsieur, entre. Qui est-ce qui entre là? L'éternel. Papa, petit, oui mes amis. Quand tu en as un cas, l'eau, voilà. Mais Pierre, il attendait. Madame, l'eau, fait manger, baise, fait fête, table, pain, cola, bagaille, gâteau. gâteau, Mais manger, recevoir. Mais côté madame, l'eau, pendant Pierre, il attendait. Oui? le connaissait deux graines deux monodi n'a servi fin fait toute bagaille nette etc. monsieur pendant que vous va font petit coucher parce que vous dit l'eau nous une mission n'a plevez bonheur pour nous aller ambe l'eau dit font petit coucher non pendant l'eau et pendant deux messieurs vous font vous petit coucher comme ça dans l'homme ça c'est approche anthropologique anthropomorphique c'est bien, oui Pas de fonte de couche ça Et puis, vous a des potes frappes. Po, po, po L'eau L'eau dit, qui est ça Oui, nous avons deux hommes qui entrent dans la ville là-là. Gardez l'eau pour ne pas avoir de problème avant. Ou même, moi avons fait une fréquence de ou intéressant, bon nous quitter nou quitté Comment ça nous quittons? Bon nous Ou même, nous bon, finalement, nous pouvons pas rentrer dans la doctrine pédéraste. Moi, je parle de pas entrer de la doutine de la doutine de pas doutine de notre gros souffle la Gros de Il dit, « nous la nous de nous deux messieurs, la doutine de la la doutine de la doutine de la doutine de la doutine de L'homme dit, monsieur, quest dit monsieur, d'après la loi qui est en Orient, ça a fait respecter. On est étranger et toi est étranger. Monsieur, on est étranger, on ne pas venir à Des étrangers, monsieur. Ah, monsieur, nous ne respectons pas mon citoyen. Et je vais ah. pas dire, je pas je je ne vais pas dire, je pas non non de non vivre. va Parce que sous la terre. Mais dans y On oh, a des sans-ave, qui me laver lavé et sous moi pour laver. Le. Parce que, avez ouais, même bien tout que toi pour Est-ce que nous, là, nous, là, nous, là, nous, là, nous, là, nous là, nous là, Bah la nous, là, ma là, là, Et là, introduction, là, oui? Bah la là, <laughs> introduction. <rire> monsieur, les lots du monsieur, je vais bon, ok, monsieur, pour nous respecter le principe, nous avons deux petites filles qui pourront jamais prendre un garçon. Monsieur, je vais un plat complet, nous, nous. et double double sim Monsieur, nous mettons des jeunes fils à eux. Je ne veux pas garçon, dégagez-nous. Monsieur dit, même si nous sommes double sim, vous que nous sommes celles Quand la femme nous parle de femme, n'existez des ça, à au a des beaux jeunes gens, des jeunes garçons qui ont fraîchés sur eux. Vous peut on peut Vous on peut dire, on peut on peut dire, on peut dire, on peut on a dire, on peut dire, on peut dire, on Monsieur dit, tout ça, non, et fait... L'eau, excusez. Tout ça, l'eau fait pour monsieur Tandil. Bon, il dit, bon, l'eau, nous avons fait une action là pour comprendre nous nous n'avons rien à faire. Vous, vous comprenez Mais il dit, monsieur, on nous mettre un portable pour nous décoller. Mais le peuple, on est full. De toute la ville débarqué, oui. Pour donner un oui? exemple, Monsieur, oui. Monsieur, sal, oui? monsieur moi, oui? Si on pas l'éternel dans l'éternel, Si on pas au l'éternel, mes amis, toute la ville débarque, monsieur. De grand mot pour apprendre, yo. qui Ça, il grave Pour bon, on dit que nous pas négro d'avant. dans et dans mes tissus nous monsieur, pas de temps pour notre il n'y a pas de temps a pas de problème. Il n'y a pas Il a pas de a pas de messieurs a pas Il a pas de Il n'y pas de Il n'y pas de pas pas de Il n'y a Il n'y a pas Il n'y a Depois, monsieur, depois, mon de Dieu dit, de bombe devant. Monsieur en Haïti, moi, je comprends, je ne suis pas en Je prêche l'évangile, je ne suis pas en méadème. Je ne suis pas en Bon, niveau arrivé, arriver. L'éternel dit, bombe devant. la bombe devant. Alléluia! Oui. Bom devant, vent! Vous prenez un pied d'achoppement. Pied de et ils vous ne pas te croire. Il faut sauter sur vous prenez sur vous. En bas, il a Il y a d'achoppement là voilà. Mais non. Attendez. Attendez, attendez. Attendez. me camper parce que il non, attendez. Hein? nous pas comprendre. Nous pas comprendre là. Nous ne pas comprendre ça même là. Et puis, il dit, il dit, l'eau, bombe devant. Bombe devant. Et puis, il paraît. Il va un, non? Il fait ça. L'effacer. J'ai eu. J'entends de tout le monde, d'achoppement. Oui. et eh pas n'aio de besoin oui. de faire des ras pied d'achoppement de a que bon Dieu bénit l'église grâce bon a que bon Dieu bénit oui. Israël prend non pied d'achoppement. Oui. Israël prend non pied d'achoppement. Oui. jusqu'à présent et l'Éternel dit et eh pas mon besoin descend oui. et pas mon besoin ouais oui. et pas mon besoin ouais eh, eh, Moïse peut parler de un prophète, je vais pas descendu. Jacob peut parler de Oshilo, chilo je Esaïe pas peut parler de un messie, Somme peut parler de un personnage, Ma je pas Esaïe dire, oh, quand un enfant, oui. un fils, oui. un fils, oui. un fils oui. et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseillé, oui. prince de paix, Dieu tout puissant, Père éternel. Et amis, Israël, il Dieu tout puissant, m'abtonne, Père éternel là. Oui. Il aura descendu pour combat. Et Israël, il Israël, il Israël a oui. Miché même comme elle dit, Ephrata, Ephrata, petite entre la ville de Judas, de toi sortira un roi oui. qui pètera Israël. Oui. Mon peuple, oui. dont les noms remontent oui. aux temps anciens, oui. au jour de l'éternité. Oui. Oh, et Jacob te dit Judas, tu es un génie. Le bâton souverain t'a remis. C'est vous-même qui tribu royale. C'est là où après le Amen. Oh. Toute tribu Pour pouvoir sortir la dedans Mais problème, l'homme guerrier, l'homme quoi N'a belle bouche, n'a belle nez n'a belle yeux, bien copé. Ou pas, ou pas, il a ça. Même Samuel prend un piège. Ils prennent un piège dans les apparences. Ils, apparence. Ils prennent apparence. Ah, On Ils prennent un piège. Ah, ou quoi nous là? Il pas de piège. pas de piège. Parce que ça me m'a dit. Ils prennent un piège. Parce que, tête moins gros, moins noué, m'aimé, même gros, bouche moins gros, m'aimé l'argent nous dans tous pauvre, nous avons des race, nous avons des connaissances, nous avons des monde, ça n'a pas qu'à l'évangile ça ah, va pas avec nous ça n'a pas qu'à dire onksyon bon Dieu ça n'a pas qu'à porter réveil ça a... dimension mon Dieu le besoin ça n'a pas qu'à gagner an qu en angam ça n'a pas qu'à venir devant Satan Satan prend nos pièges parce que ces émotions roches sont émotion tous dans les roches Amen, nous sommes Nous sommes Oui, oui, oui. le monde dit bouche à monde dit Pour moi, monde dit Parce que dans la beauté de Dieu Il y a le monde dit que le monde dit bouche, Ça n'a aucun problème. Parce que vous un imbécile naturel. Si tout le monde a même forme, pas de beauté. Imbécile, la beauté, c'est la variété. Réponds-moi. Nous intellectuels, réponds-moi. Bon imbécile. La beauté, c'est la variété. Ouais, vous em un gros vote. Bon em un vote plate. Ambe la nature, vous n'avez pas de vote. Regardez monsieur qui venez là. Vini moi. Monsieur, vous semblez oui. Mais non, regardez. Votre monsieur n'est pas gros. Moi, je ne vote pas gros. Ça rend que l'esprit fait comme ça. L'esprit dit là, on design. Amen, papa. Bon variété. Ouais, nous t'igeons plate. Moi, gros. Regardez-la, il faut faire ça. Moi-même, pas de La beauté. La beauté. La beauté. C'est une variété. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je Alléluia. Alléluia. Maman magai. Ou pas, nanan, tu as des gens qui Des la beauté. Regardez les les madame. Où est ça? Et puis tout monde. Tout le tout le monde doit on va petit <rire> la petites à maître, on va aller petit à maître. On va le chercher. On va aller chercher. On va aller chercher. On va ça, ça, fait, ça fait si On On de, On On On seul On où ben, avec moi ou la avec moi qu'est-ce que c'est à c'est pour comprendre ça c'est pour comprendre ça amen amen amen on prend Sodome péri parce qu'elle prend en piège d'achoppement Zalandi qui qu'il mal dit l'eau regardez bonnet, bonnet même l'eau madame l'eau prend en piège parce qu'elle pas comme si c'est si l'Éternel qui descend Et puis, l'eau, nous avons l'air pour nous quitter la ville. là. Rapide, prendre train. Et puis, l'eau, nous avons l'air. Et puis, l'eau. Et pas, garçon de besoin. besoin. L'État dit, moi, il y là, l'amour pour nous. Nous ne sommes pas d'accord. Et bien, la justice descend. Et pas, garçon de besoin, mais garçon, on besoin de toi. Et pourtant, tu y a Ouh. Tout est son. Et ça veut dire prendre un piège. Je ne pas parler tu as parlé de, de, de, de pasteurs qui sont pieds d'achoppement pour eux. Et de Jésus m'en parlé. Et vous faites ça? Vous? Oui. Oui. Oui. Et vous faites ça? Vous? Oui. Oui. Bon, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je ne sais pas l'âge dans même. Vous Details ou pays pour tomber sur vous avez Moins cap gérou. Sous-repenti. Il y a des gens qui posent pour de se démaîtriser mon petit tout. Et même, moins cap gérou là, il y a n'importe 200 porte-toits qui aller à côté moi moi. Ou montez, ou montez, avenir un bazar. Quoi de près, ou quoi ça passe, Daniel Bon, un, on toujours. Ou vous avez passé l'église. Ou, voyager, ou On avez avion, l'avion. Ou vous avez passé l'avion. Ou vous avez passé l'avion. Ou vous avez Et qu qui vous dites que vous avez passé Eh bien, pied d'achoppement pour nous camper sous ça. Bon Dieu dit je vais descendre moi, nous besoin. Mais il faut que vous quand il y a eu pensé, mais problèmes ici fréquent, oui. et ça fait, et Jésus parle avec un fréquent, oui, il y un bon Dieu dans le ciel là. Pas qu'à descendre de n'importe côté. Il ne peut pas des de famille tellement pauvres. Il ne peut pas qu'à descendre là. Monsieur, malgré, malgré ce cribio, il montrez montré la prophétie à Namiché. Il a dit, petit garçon, d'après toute prophétie, c'est à Bethléem la fête. Dans la ville de Juda, la naissance d'une vierge. malgré, la prophétie dit, il y a pas qui pas It was simple. It was simple. Le fini, roi pas pauvres. Il fait ton famille pauvres. Bon, il pas garder, de Mais c'est tout de suivre, il pas de trace wa. non, monsieur. J'ai dit, non, pas Pierre, d'a. Ça